Depuis des dizaines d'années et euh, le cheval c'est pas un joujou, c'est pas un toutou, euh, il faut le... Si vous avez envie de les remercier en les applaudissant, ça leur fera plaisir, n'hésitez surtout pas. Alors, alors on va okay, faire, faire chorant américain. Et pourquoi elle est un peu comme ça, apparemment, à agacée On aime nos chevaux et on les respecte. Donc une jument ardennaise qui a... Auxoise, aux, aux, pardon. La robe est tellement identique parfois. Auxoise de 25 ans. Alors pourquoi on peut faire une confusion Parce que le, le cheval Auxoise est toiletté. Naté, mais l'expression c'est toiletté. On... Ah, quand on voit la robe, oui, on va attendre. Oui, oui, vas-y, fais le rentrer. Oui, oui. Quand on voit la robe, on peut confondre. Mais le oui. A, pas toujours aussi grand effectivement que le coq, mais ils sont très gentils. et la bride en cuir blanc. Voilà, merci à ces trois éleveurs. On les reverra tout à l'heure. Et tout le début, à 15h. Un grand défilé dans le centre, les, voilà. les ânes et les ânes, alors, ces petits copains, alors, l'âne, comme ça ils ont l'air, euh, je le répète à chaque fois, bête comme un âne, c'est stupide de dire ça, c'est pas bête du tout un âne, c'est très malin, hein. pas battu, non non madame, batté, vous connaissez l'expression on disait, il est bête comme un âne batté, dans le temps. Alors, deux secondes, vous avez... Non mais c'est un garde bête un peu... Il est un peu original parce que c'est pas lui qui, qui joue du tambour. Il a fait... Alors je suppose que c'est lui qui a fabriqué ça. C'est d'origine. Il a refabriqué parce que Joël fabrique tout, euh, à peu près. Donc euh, il, a, il a remis en état... Euh, ah, je sais pas comment on appelle ça, un batteur... Les gueules cassées, vous, vous souvenez de ça Il y avait la loterie des gueules cassées dans le temps. Alors les gueules cassées, les pauvres qui revenaient de 14 ou après, et ceux qui jouaient du tambour ne pouvaient plus en jouer à cause d'un bras ou de. Voilà. Euh, et on a fait fabriquer cet engin très particulier que même à titre personnel, je ne connaissais pas. Merci Joël. Tu as une annonce à faire, vas-y. Reste là, reste là. Ouais, avis à la population, les habitants pourront ramasser le croton de nos animaux pour leur jardin et leurs fleurs. Merci de votre compréhension, le maire. Deuxième avis, avis aux éleveurs de chevaux. Le maréchal Ferrand ne sera pas là ce jour, car il a été déféré au parquet... Pour cause de mauvais aplomb. Merci à vous. Très bien, merci Joël. Alors, vous pouvez regarder ça de près pour ceux qui... On a, on a quasiment jamais vu ça, hein, la le petite le petit mécanique qui remplace le bras du, de la gueule cassée rentrant de, de cette horrible guerre de 14-18. Voilà. Bon faut faire ça et on obtient cette race particulière qui est la race Poitevine du lacière avec sur le dos tu vas nous la montrer euh, Aurélie voilà arrête là là arrête là là arrête là arrête là s'il veut mets la troupe vers le public voilà bouge plus oui, c'est courageux. Oui, oui c'est grand. Et celui-là est un peu grand. Il est un peu grand. Et, et en plus, il est jeune, il n'est pas fini. Donc, euh, on espère qu'il va s'arrêter là. Voilà, ouais, superbe. Alors, on appelle cette robe la robe Isabelle. Euh, le jour où j'aurais plus une robe comme ça. Et on a appelé la robe de ces chevaux-là du nom de la reine. La grosse erreur. Regardez la souplesse et la légèreté. Et oui, on emploie le mot légèreté. Euh, de ce cheval, de cette jument. Jument Percherotte, qui appartient à la maison Bélier. On ne dit pas à monsieur Bélier, on dit la maison pour un élevage. Région du Perche, utile de le préciser, entre la Normandie et, et des régions plus à l'ouest. Tu l'arrêtes oh. en, comme tu veux, vas-y, là c'est bien, allez. On la fait reculer, regardez bien. Regardez bien, encore. Encore, plus fort que ça. Et là, encore une fois, voilà. On avance. Alors elle a fait comment Et on termine avec des coques. Quand on a fini après, des coques de la maison, Ragon et Moussu. alors on a quatre baies. Ils ont deux bébruns, quasiment bébruns, les deux derniers sont bébruns. On va les arrêter. Maud. La robe alzane, craint queue et robe de la même couleur, le cheval alzant. Et puis les autres, surtout les moussus là, sont bébruns. Ceux qui sont vers moi sont presque noirs. Donc les chevaux, rassurez-vous, il n'y a pas de souci. Je peux la toucher derrière moi, je ne fais pas ça pour les vendre. Ils sont à la maison avec moi. Caline, voilà à... celle-là. Elle est née à la maison. Bon. Tous les projecteurs et devant la musique. Jamais. Ils rentrent à l'écurie. C'est fait chez les chevaux, pardon aussi, de décevoir un peu notre public ici à Toulouse. Moi, je nourris mes chevaux, si euh, mon ami que je connais.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 We'll <laughs> be Avec deux cobs normands, ensuite, euh, on peut les applaudir, hein, c'est un petit peu comme ça, il y a le gars, avec ses hautes formes, et, et puis dragon qui sont là, avec deux comme normands également, avec une Percheron là-bas, et une choix et Angélique Puchet. du vélo, vous voyez ils sont venus avec des montures hein. Yeah.